En mode arrière-plan transparent, il est possible de copier-coller texte et images à partir de n'importe quel logiciel, que cela soit un traitement de texte, un navigateur Internet ou un logiciel de dessin. Dans Smart Notebook, on trace un post-it à l'aide d'un rectangle de couleur claire, puis on active le mode arrière-plan transparent. Dans le logiciel source, on sélectionne l'élément à copier, ici un texte, on le copie par l'une des méthodes usuelles de copier-coller. On effectue un clic droit sur le post-it. En fait, il suffit d'être en dehors du logiciel source. Et dans le menu contextuel, on choisit « Coller ». On déplace l'élément collé pour le rendre bien visible. Et on l'adapte à la taille du post-it. On obtient le même résultat par un simple glisser-déposer. Dans le logiciel source, on sélectionne le texte, puis on le glisse en dehors de la fenêtre du logiciel, sur le post-it par exemple. Il est automatiquement copié-collé. Cette méthode fonctionne également avec les images. Ici, un simple copier-coller. Ici un glisser déposé. Quand on quitte le mode arrière-plan transparent, on retrouve le post-it et les éléments copiés dans une page du logiciel Smart Notebook.